À la base, je suis euh, reporter à Libération. Et en fait, euh, j'ai tourné sur des terrains extrêmement différents qui vont du feu d'hiver euh, au tremblement de terre. Je me suis aperçu que souvent, la nourriture, le repas, l'acte de manger ensemble était euh, extrêmement important pour, euh, on va dire, se mettre à table. C'est-à-dire que la nourriture, c'est bien plus que manger, c'est souvent raconter une histoire. J'ai voulu imaginer une chronique qui raconte un peu... Euh, à travers un plat, une recette, euh, des histoires et qu'à travers ces histoires de nourriture, on raconte des rites, on raconte des souvenirs, on raconte des sentiments. C'est quelque part une forme de, de, de confort, de cocooning, euh, qu'on qu veut développer chez soi en partageant un repas ou en cuisinant, mais ça dit aussi je pense de grandes questions sur euh, l'évolution de nos modes de vie, que ce soit à travers euh, les produits qu'on va choisir, euh, qui viennent directement de chez un producteur, les modes de culture, que ce soit le bio, mais aussi euh, cette évolution dit aussi une, sorte, une forme de, de, de mondialisation qui s'écrit et où effectivement on va voir euh, ce que mange l'autre à l'autre bout de la planète. Et ça dit aussi tous les échanges, on va dire, qui se sont développés par vagues d'immigration, on connaît bien sûr l'histoire du couscous ou de la pizza, mais cette curiosité, elle est aussi une forme d'appréhender l'autre euh, autrement que par simplement l'histoire de son pays euh, ou euh, l'actualité politique de son pays. Ce qui me réjouit le plus, sans doute, c'est à la fois l'intérêt que peuvent manifester euh, les gens à, à la manière dont on cultive et on produit ce qu'ils mangent. Euh, ça veut dire qu'ils ne veulent plus manger n'importe quoi. Et euh, c'est aussi une façon de euh, renouer peut-être euh, avec une, un territoire, avec des terroirs. On voit arriver souvent des, des gens qui ont 30-35 ans, qui ont eu une vie avant, qui ont été euh, euh, ingénieurs, enseignants, euh, souvent avec des parcours extrêmement brillants, qui sont très investis sur les techniques modernes, qui travaillent énormément avec l'internet pour faire connaître leur travail pour échanger, et qui du jour au lendemain euh, ont, ont envie d'un autre mode de vie, d'un autre mode de production, d'un autre mode de consommation, qui euh, Aujourd'hui disent, euh, si j'avais continué dans, dans la situation où j'étais, bah, effectivement, je gagnerais beaucoup d'argent, mais c'est sûr, j'aurais fait un burn-out avant 40 ans, avec cette impression qu'avant, ils étaient interchangeables, et que maintenant, dans ce qu'ils font, ils ne sont pas interchangeables. Cette génération-là qui arrive, euh, elle est extrêmement prometteuse, je trouve. Ce qui m'inquiète le plus, c'est euh, la manière dont, on va dire, euh, euh, les grands groupes agroalimentaires vont s'approprier. Euh, euh, avec une forme de bienveillance en tout cas exprimée ainsi euh, des tendances comme euh, le bio, euh, comme euh, la traçabilité euh, sans qu'on sache véritablement, sans qu'on arrive à comprendre si c'est autre chose qu'une démarche marketing euh, qui vise simplement euh, bah, à vendre de plus en plus de choses. Qui fait du bio Comment il le fait Et avec qui il le fait euh, Il peut y avoir une tentation effectivement euh, euh, de pour réduire les coûts d'employer des gens dans des conditions indigentes. Aujourd'hui, il y a un combat majeur, c'est celui du temps. Il faudrait revenir justement à cette idée que la cuisine, c'est pas quelque chose de chronophage. Euh, démarrer un bourguignon, ça demande pas beaucoup de temps. Une fois qu'il est en train de mijoter, il mijote tout seul. Éplucher euh, une salade, c'est pas si long que ça, et souvent c'est bien meilleur qu'une salade sous plastique. L'autre combat majeur, me semble-t-il, est celui de la transmission, parce que je pense qu'il y a eu. Euh, on va dire, ces 50 dernières années, une sorte de gap qui s'est créé dans la transmission culinaire, familiale, où effectivement, euh, une partie de la population a pu penser que la transmission n'avait plus forcément d'importance, ou en tout cas était un temps qui n'était plus compatible avec le temps professionnel, alors qu'au contraire, euh, la transmission, ça peut être quelque chose de peu chronophage, mais qui permette comme ça de fabriquer une trame, une mémoire qui est extrêmement importante, et surtout une mémoire qui recouvre beaucoup plus que euh, le simple fait d'une recette ou que la Madeleine de Proust qu'on a mangée avec sa grand-mère. L'autre combat, c'est contre la fracture alimentaire. On est dans une société extrêmement clivée parce que nos achats, les choix de nos menus sont extrêmement politiques et dépendent bien sûr de nos modes de vie, mais aussi de nos porte monnaie et de ce qu'on a pu vivre comme transmission dans la cuisine de nos parents, de nos familles. Bien manger euh, et se faire plaisir en cuisinant, ça coûte pas si cher que ça. Que, en gros, euh, on pourrait réfléchir un petit peu à ce que représente aujourd'hui le budget global de la téléphonie dans nos dépenses mensuelles et que euh, effectivement. Euh, il suffirait de pas grand chose, de réduire pas grand-chose pour avoir accès à des produits comestibles. Il y a des régions entières où il n'y a plus de boucherie, donc les gens vont aller s'alimenter avec des barquettes sous plastique dans la grande distribution, alors que souvent, quelquefois, il y a des éleveurs qui ont fait une vraie révolution, qui ont fait un vrai travail, et qui leur propose d'acheter de la viande en direct, et que euh, cette viande en direct, elle est souvent moins chère que la viande qu'on achète en grande distribution. Et on peut voir euh, effectivement euh, où la bête qui donne cette viande euh, vit, grandit, et ça permet à la fois de faire une double action, euh, celle d'acheter évidemment, mais celle aussi d'éduquer. Les régimes sans aussi beaucoup de l'individualisation de l'acte de manger, c'est-à-dire qu'en gros, on est de plus en plus dans une société où chacun veut disposer d'une assiette qui soit différente de celle du voisin. C'est une tendance lourde qui se traduit dans le développement de restaurants, effectivement, ou qui proposent des régimes différents, mais aussi dans la façon dont on va consommer des plats très individuels, je pense notamment aux hamburgers. Et tout ça, en fait, participe de cette, cette appropriation, de cette idée que le repas devient quelque chose d'individualisé. La disparition du repas en commun, c'est beaucoup plus que la disparition de la blanquette de veau ou du poulet, c'est la disparition de l'échange, de cet espace de convivialité qu'est le repas pris en commun, qui permet à la fois effectivement d'échanger, de s'engueuler, de s'aimer, euh, mais qui reste un acte extrêmement important de, de, de la vie de tous les jours. C'est à la fois une forme de consécration, d'un repli sur soi, d'un confort qu'on veut, qu veut vivre dans sa cuisine avec des choses bonnes qui nous font du bien. Euh, mais je pense que ces émissions recouvrent aussi une sorte de, j'allais dire, de course à l'échalote où, en gros, euh, comme autrefois existait le radio-crochet, maintenant existe l'émission où, du jour au lendemain, un marmiton euh, devrait devenir un grand chef. Ce qui est, je pense, euh, en grande partie une illusion parce que la cuisine est un métier d'apprentissage qui demande beaucoup de patience et je ne pense pas que le temps euh, médiatique soit en accord avec ce temps euh, euh, on va dire de l'acquisition des fondamentaux de la cuisine. Cette idée c'est d'être euh, un passeur et un passeur c'est quelqu'un qui va pouvoir euh, aller montrer effectivement bah, que c'est possible d'acheter une boîte de cresson à 200 mètres de chez soi, acheter des légumes comme ça qui ont, qui poussent pas très loin, et c'est possible aussi d'apprendre et de découvrir des choses qui sont, qui, sont, qui sont importantes. Et puis aussi, je crois que les gens sont très friands de ce, ce que je vous disais, c'est-à-dire de, de l'histoire qui va tourner autour de l'alimentation. Autrefois, j'ai été rubricard sur la police. Effectivement, le sandwich de nuit dans un commissariat ou euh, des petites histoires, des petits rites comme ça qui fabriquent de la vie, parce que je crois que les gens sont aussi gourmands d'aliments que de, de souvenirs et de rites alimentaires, et de tout ce qui peut tourner autour de l'acte de manger. Manger, c'est bien plus que manger. Euh, si Menon disait « la bonne cuisine, c'est le souvenir ». J'ai toujours pensé que la cuisine était une magnifique porte d'entrée sur la vie et sur l'histoire des gens.